Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille. Comme tu peux le constater, les tirages au sort pour la Coupe du Monde 2022 sont sortis hier. Et franchement, on va pas se mentir, cette Coupe du Monde-là, j'ai l'impression que ça va être l'une des meilleures Coupes du Monde qu'on a jamais vécues. Hein. Tu as vu les poules, les matchs absolument incroyables, serrés qu'on peut avoir. Là, à part le Maroc, toutes les équipes africaines peuvent passer. Oui, c'est possible. Bon, il y a la France euh, avec la Tunisie. On ne va pas se mentir, la France et la Tunisie, il euh, n'y a pas photo. Les Français vont normalement exploser la Tunisie. Bon, après, tu connais euh, l'équipe de France, ça dépend. Quand ils jouent comme des bambins, ils disent « ouais, vas-y, c'est bon, on va les fracasser », ça peut se retourner contre eux, et boum, on l'a vu contre la Suisse. Donc les Tunisiens, si vous êtes sérieux, si vous êtes motivés, vous avez une carte à jouer. En tout cas, vous pouvez passer deuxième de, de, de, de ce groupe. Pareil pour pour le Sénégal, on va pas se mentir, il n'y a que les Pays-Bas qui sont absolument très dangereux pour vous. Sinon, tout le reste, vous pouvez les les les, les endormir. Tu comprends ce que je dis Vous mettez un petit peu de trucs dans leur bouffe là, et puis c'est terminé, ils vont tous faire caca sur le terrain. Tu comprends Et ensuite, il y a qui encore Le Maroc, c'est foutu. Voilà, le Maroc, ils sont dans le, dans, dans le groupe de la Croatie et de la Belgique. Et la troisième équipe aussi, je crois que c'est une équipe qui est, qui est, qui est pas trop, trop nulle. Donc euh, le Maroc, ça va être compliqué. Mais vous avez toujours votre carte à jouer vous êtes outsiders, eux, ils sont tous en mode favori. Ça veut dire que quand vous arrivez là-bas, ils vont être là, bon, bah, on va jouer contre les Marocains, on va voir ce qu'on peut faire. Bon, eux, ils connaissent les règles du foot. Et c'est là, dans ces moments-là, que vous pouvez fracasser les autres équipes. Tu comprends Il y a le Cameroun. Oh là là Le Cameroun, vous êtes dans le groupe du Brésil. Eh ouais, malheureusement pour vous, les Camerounais, les Algériens seront tous originaires du Brésil le jour où vous, avez, où vous allez jouer contre le Brésil. Parce que là, là, on ne va pas se mentir, les Algériens l'ont à travers de la gorge. Euh, eux ils réclament que le match soit rejoué euh, donc le mec de la FIFA là, Gianni il a dit ouais moi j'ai pas vu le match mais les Algériens ils sont bons bla, bla, bla. voilà il a parlé avec du mépris encore de toute façon il ne respecte aucunement euh, l'Afrique et toutes les, les, les infrastructures qu'il peut y avoir en Afrique on va pas se mentir, il en a rien à faire et voilà donc euh, en tout cas moi j'aurais bien voulu voir l'Algérie le Cameroun, le Mali toutes les équipes qui étaient dans les barrages qualifiés comme les autres trucs tu vois ce que je veux dire mais bon c'est comme ça en tout cas le Cameroun, vous avez aussi votre petite chance. Vous arrivez deuxième au calme, tranquille. Tu vois ce que je veux dire Bon, vous vous faites fracasser vite fait par Neymar et Paqueta. Mais après, le reste, vous, le, vous, vous, pouvez, les, vous pouvez les dribbler bien comme il faut. Tu vois ce que je veux dire Ça peut être du grand n'importe quoi. Là, pour une fois, on peut avoir beaucoup d'équipes en phase finale pour le côté africain. Moi aussi, il y a d'autres scénarios qui peuvent se passer, mesdames et messieurs. Et ces scénarios-là, ils sont absolument incroyables. Donc déjà, premièrement, si la France passe premier et je sais pas qui l'Angleterre, je sais pas quoi, on peut tomber directement contre l'Angleterre. Tu entends ce que je te dis Hein Tu entends Maintenant la Belgique peut se retrouver face à l'Allemagne ou l'Espagne. Tu entends ce que je te dis Oh là là, mais non, mais ça va être du grand n'importe quoi. Et mesdames et messieurs, dans le groupe de l'Argentine, il y a un règlement de compte incroyable qui peut se dérouler. Messi face à Lewandowski. Lewandowski, on va pas se mentir, il est là en travers de la gorge il s'est fait voler le ballon d'or par Lionel Messi et après Lionel Messi il a dit ce ballon d'or normalement c'est à Lewandowski mais c'est à moi vous vous rendez compte donc là ce qui peut se passer c'est que la Pologne hein, inflige une défaite monumentale honteuse à l'Argentine en plus Lionel Messi mes mesdames et messieurs il est parti se tatouer coupe du monde 2022 sur sa jambe ça veut dire que là mesda mesdames et messieurs il prend, il prend ce cette coupe du monde très au sérieux et en plus de ça Mesdames et Messieurs, scénario possible. Argentine, Portugal, finale de Coupe du Monde. Bon, on ne va pas se mentir, la FIFA, c'est son rêve. Avoir Cristiano Ronaldo et Messi en finale de Coupe du Monde, c'est le rêve absolu de la FIFA. Vous comprenez Donc si ça, ça arrive, voilà, donc euh, on ne va pas se mentir. Euh, ça serait une dinguerie de ouf euh, pour ne euh, pour pas citer euh, c'est vrai, c'est une dinguerie de ouf si là de, leur dernière coupe du monde les deux meilleurs joueurs de, du monde s'affrontent, c'est une dinguerie mais bon on va pas se mentir, nous savons que la France ira en finale face à l'Argentine on le sait, tu vois ce que je veux dire Moi, euh, regardez bien cette vidéo moi je vous l'annonce, France-Argentine finale de coupe du monde 2022 le 16 décembre au Qatar là, hein on va fracasser l'Argentine d'une manière Bon, bon, bon, ça va être du grand n'importe quoi. En tout cas, euh, je mets pas ma main à couper. Hein. Vous connaissez le foot, c'est dur. Voilà, euh, la France peut se faire euh, sortir par le Qatar. Euh, tout peut arriver dans le foot, on ne sait pas. Ça se trouve, c'est une équipe africaine qui va remporter la Coupe du Monde. En tout cas, euh, ce serait une dinguerie de malade. Euh, aussi, qu'est-ce que je voulais dire Bon ramadan à tous ceux qui font le ramadan, grosse force. Voilà, on est ensemble et bientôt c'est la Coupe du Monde. Bon, normalement, ça devait être en été. T'as vu Mais tellement il fait chaud chez eux là, on est obligé de faire ça en hiver. Mais je comprends pas, tous vos stades ils sont climatisés. En plus, là, là, il n'y aura pas de ouais euh, euh, je sais pas quoi, la météo. Les stades seront fermés, couverts, climatisés. Ce sera dans des dans des dans des conditions hein, de foot en salle, mais de haut niveau. Pas foot en salle, euh, ouais, on va au gymnase euh, de la ville de je ne sais pas où. Foot en salle. Hein, genre euh, chez Donald Trump.